Les plus beaux endroits à visiter en République Tchèque. Parag, Tchèque, Kormlov, Kutnahora, Loboka, Tchèque, Budvye, Vurvej, Liberes, Pezen, Karlo de Vary, Marianskislazen et enfin Olmos. Si vous ne deviez voir qu'une seule ville en République Tchèque, c'est bien celle-ci. Avec près de 1,5 million d'habitants, cette ville cosmopolite. Mêle de nombreuses nationalités de l'Est, Slovaque, Russe, Polonie, Ukrainien, et de l'Ouest, Allemand, Français, Espagnol, Néerlandais. Parag est un véritable musée à ciel ouvert où les fans d'architectes seront comblés. Elle compte également de nombreux lustres à découvrir son Pont-Salle, son château et sa cathédrale, sa tour Eiffel, son quartier juif ou encore, ou son horloge astronomique. À 2h30 de baraque en voiture, cette ville du sud-ouest vaut réellement le détour. Son côté médiéval ainsi que ses nombreux paranormales sur la ville permettront de faire le super N'hésitez pas à visiter le château au bord de la rivière, attraction principale de la ville. Une fois le château visité, n'hésitez pas à dans les rues pour découvrir l'architecture locale et ses boutiques artisanales. Située à l'est de la République et à 1h15 de Paris, cette petite ville qui ne paye pas de mine a de quoi surprendre son attraction la plus étonnante et un ossuaire. Sur un monastère, on y trouve à Lesos, provenant de 40 000 personnes. À deux heures de paroque, en voiture, 30 minutes, c'est ce qui l'offre. Cette ville est indubatoirement, importablement et indispensablement invitée pour son Satoune. Considéré comme un des plus beaux Satoune de la République du siècle, avec un parc luxurieux, les balades sont diablement romantiques. Encore dans le sud-ouest de la République tchèque, cette ville mérite une petite halte. En effet, deux heures de parag, on peut y découvrir une place principale sublime et haute en couleur mais surtout pas trop touristique. Poste des frontières polonaises et allemandes, cette ville du Nord mérite son nom et demi de conduite de Parag. Vous y trouverez combien souvent en République Une place principale très odieuse pour son hôtel de ville impressionnant, la ville compte également un jeu qui, après celle-ci de Parag, est la meilleure de la République tchèque. Le plus libéral, est tchèque À l'ouest de la République tchèque se trouve la son club de Foot, qui joue presque chaque année dans la ville de saint Petit conseil, passez par la place principale pour carpe en route de l'église et en profiter d'une vue imprenable sur toute la ville. Direction le nord pour visiter cette ville thermale très coquette et appréciée des locaux. Il faut savoir que chaque année se tient le festival du film sec. En plus de nombreuses balades, il faut absolument se, se fendre d'un détour au rond de la médiévale accessible à l'aide d'un funiculaire ou encore de musique de imbéciles On prend sa voiture pendant deux heures et direction de l'ouest pour découvrir cette fameuse ville avec son parc et ses fontaines. Et on profite également pour gambader gaiement entre les colonnades qui se trouvent à côté des fontaines. Cette petite villa a un côté de version miniature de parables avec sa petite horloge astronomique, sa place principale et son hôtel de ville de toutes côtés. Elle a un paquet d'églises très jolies et un musée de l'automobile incontournable avec de nombreuses voitures fabriquées durant la période soviétique. Thank you.